Je vais bien, On peut s'ennuyer ici, le vrai héros est arrivé, c'est la fin des tranchées mmh. des I. Sans battre ton cosplay, j'apprécie l'hommage. Pour me faire face, il faut du courage, tu m'as tout volé, les du pour me rendre à faire un carnage. Je suis exterminé, façon terminale. Et cette fois, pas d'ocarina, je suis sur la princesse, je lui fais je te maflite de ban, je suis sûr qu'elle kiffe ça. T'as si peu d'importance qu'on ne t'a même pas donné de voix. Après tout, tu n'es que la plume qui écrit la légende de Zelda. Tu veux que j'appelle la police, espèce de fils de p. Hey, tu comme t'écoutes plus tes aventures ne sont imaginaires. Seulement sait que tu la gagnes, le jet pour t'envoyer en l'air. Ah On m'a sonné, désolé, j'étais. Amener ma carrière solo, qu'apparemment tu n'as pas su copier. T'es jalouse du premier baiser que Peter me donna pour réveiller la bête en lui, les a préféré me donner. Rien toi et retente ta chance avec la Triforce de la sagesse. Pour se rendre compte que tu ne peux rien face à mon éternelle jeunesse. Mais son ombre a envie de te tuer, la mienne s'amuse avec moi. C'est dire à quel point c'est ennuyeux de jouer avec toi. Être un gamin, c'est du passé, je suis pas comme toi, je t'ai dépassé. Mon nom sur la chaquette, je l'ai laissé. Tandis qu sonches, tu <rire> J étais que son chat t'a remplacé. T'y dis j'ai écrasé que. Une bouche. Les lucioles dans ton genre me servent à peine de de bouche Tu sais te battre les peines Je m'en bats les escrivures J'ai vu ton ennemi que l'on te ferait Terre les terrains nocturnes Je peux vous être admiratif de ta carrière au cinéma Incarné par une légende qui a nommé sa vie d'Ar A travers mes réalations j'accumule les trop Okay, je vais te voir salir ma timeline. Ça voulait grandir et pécho. Non, oh, il voulait me ravir. Tout comme Michael Jackson, toi et ton syndrome être mort à Neverland. Je vais en être à cieux tu voles Les villageois, pas étonnant que tu ne parles qu'en présence d'un avocat. Question, Mais hors de question de défendre. Même si t'as une tête de victime, tu crois pouvoir unir le cœur de tes fans en conquérant Skyrim. Tu m'as gritté t'es réveillé. Priez pour que ton bas se coule. Mais toi, petit, t'as peur des boules. Retourner en force battre la descendance, mais peu m'importe ton futur. Te battre aujourd'hui fut déjà une si belle aventure. Tu meurs de la victoire. Qui seront les prochains Vous avez le.